Bonjour à toi cher spectateur et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Si je vous dis doux. bon je pense que les trois quarts d'entre vous pensent à Léa Cédou en particulier. Moi j'ai un autre nom qui me vient en tête, un grand nom du cinéma français, un monsieur qui a fait beaucoup pour lui, mais qui en ce moment, pour moi, démontre un peu la limite de son pouvoir. Il s'agit de Jérôme Sedou, grand-père de Léa Sedou, qui bon, on va pas se mentir, à une époque Jérôme Sedou, c'était un visionnaire et encore aujourd'hui, sur pas mal de points, je trouve qu'il est plutôt dans l'air du temps et que c'est un mec qui arrive vraiment à voir très loin dans le cinéma français et à surtout imaginer le meilleur pour lui. Il a toujours produit de très bonnes choses, il a toujours été capable de voir le potentiel de certains cinéastes et surtout de se servir de ce potentiel pour les porter le plus loin possible et pour faire en sorte qu'ils soient vraiment l'étendard, voire le porte-étendard du cinéma français à l'international. C'est un grand monsieur. J'ai toujours en tête ce moment où Jérôme Seydoux était le seul à croire en ce projet d'adaptation de Dune d'Aleandro Jodorowsky. Grand moment de l'histoire du cinéma. Euh, mais aujourd'hui, je suis un peu sceptique. Alors disons que je suis d'accord sur la partie que Jérôme sédou évoque notamment dans sa fameuse interview sur France Inter avec Léa Salamé où il évoquait que euh, le cinéma français avait besoin d'évoluer, avait besoin de retrouver une forme de divertissement à l'ancienne et surtout avait besoin de, de porter une certaine manière entre guillemets, un certain artisanat de création et de production. Donc là dessus je suis complètement d'accord et depuis le début d'année il montre de manière plutôt cohérente entre guillemets différentes facettes de création et de mise en avant de ce que le cinéma français peut être de plus divers et variés. Je veux dire, depuis le début d'année, euh, il a produit trois films, trois genres complètement différents. Donc, c'est vraiment un mec qui a quelque chose. Mais, disons que quand il évoque, euh, si vous voulez du cinéma pas cher, euh, regardez la télé, c'est là, en fait, que je commence à être un petit peu sceptique. Et c'est presque un sujet qu'on pourrait mettre en lien avec le prix des places de cinéma. Parce que, euh, mine de rien, Jérôme Sédoux, c'est certes... Un producteur chez Pathé, mais c'est également bah, celui qui siège au conseil de direction du groupe Pathé. Donc des cinémas Gaumont Pathé. Donc Jérôme Sédou a deux casquettes. Il a la casquette producteur, donc qu'on pourrait dire casquette artistique, et il a la casquette d'entrepreneur, la casquette de chef de Gaumont et Pâté Distribution. Et c'est là que j'ai un petit peu plus de mal avec Jérôme Sédoux. J'aime beaucoup sa vision artistique, j'ai un petit peu plus de mal avec sa vision mercantile. Qui par moment est, si ce n'est cynique, un poil condescendante. Genre, euh, il faut que le prix des places de cinéma soit très cher, parce que, bah, il faut s'élever au standing de ce que le cinéma doit nous offrir de meilleur. Alors en soi, je suis d'accord. Hein. Mais euh, dans le coin où je suis, la place plein tarif chez Gaumont-Paté, c'est 13,60 balles. C'est presque moins cher d'aller au théâtre. C'est presque moins cher d'aller voir un concert dans une salle de spectacle juste à côté qui s'appelle Stéréolux. Et au moins la personne, elle est réellement en face de nous. J'ai du mal à comprendre comment Jérôme Sedou puisse valider qu'on doit payer plus de 10 balles pour aller voir un film. Et c'est là du coup que j'ai un peu plus de mal avec Jérôme Sédou. Donc j'aime l'artiste, j'aime le producteur, je n'aime pas le directeur, entre guillemets, parce que techniquement, il n'est plus supposé être directeur de gaumont paté hein. C'est juste qu'il siège au, au conseil de direction et qu'il est actionnaire majoritaire. Bon, vous allez me dire, les actionnaires majoritaires, c'est souvent eux qui dirigent un petit peu les entreprises, mais bon. Euh, mais voilà. En fait, je trouve que Jérôme Sedou est un petit peu en décalage avec son temps. Alors, il est en raccord par rapport à l'époque créative. Euh, Peut-être qu'il faudrait baisser les places de cinéma, Jérôme Sédou alors, je sais qu'il y a tout un système derrière, qu'il y a toute une explication, qu'il y a toute une logique. J'ai vu la vidéo d'In The Panda à l'époque. Je sais, j'ai été dedans. Je vois les objectifs, je vois la logique. Je vois le fait qu'il faut payer les salariés. Mais sachant que la majorité des salariés, ont les fous à la porte pour les remplacer par des bornes automatiques et qu'on ne veut plus que les clients n'aient de rapport avec les agents que pour de la vente de confiserie, je trouve que la logique n'est pas là. Bref. C'était mon petit avis sur Jérôme Cédou et sur sa logique de voir les salles de cinéma. Mais par contre sur le fait d'adouber sa logique de voir dans le cinéma des belles choses, à vous de me dire ce que vous en pensez. Et d'ici là, n'oubliez pas, si j'ai envie d'en parler, eh bien j'en parle.